Hey hey hey! Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, grâce à Dieu, aujourd'hui je vais encore bien. Aujourd'hui, euh, je suis dans une vidéo qui euh, va parler donc de, de mes origines. C'est un tag qui existe depuis longtemps et que j'ai toujours voulu faire. Mais je me disais, ça ne sert à rien, j'avais envie, donc du coup... Aujourd'hui, je ne fais et puis voilà, c'est tout. Quels sont mes origines ben Je viens de la Martinique. Deuxième question, est-ce que je suis née en Martinique Oui, Donc moi je suis née là-bas. Quelle est la langue de ton pays Je pense que vous le savez vous-même, c'est le créole. Et d'ailleurs, il y a une vidéo assez marrante où je parle créole à mon mari. Si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Elle est vraiment drôle. Enfin, en tout cas, moi, je m'éclate devant. Est-ce que je parle créole Je parle créole, je comprends le créole. Je peux écrire le créole. Ouais, ça va, je suis à l'aise avec le créole. En même temps, je suis née là-bas. Est-ce que tu peux dire une phrase en créole Bon Dieu des Voilà Qu'est-ce que tu aimes de ton pays En ce qui concerne la nourriture, bah, j'aime quasiment tout. Là, comme ça, quand je pense, je ne vois pas qu'est-ce que je n'aime pas. Le boudin rouge, parce que c'est du sang, donc euh, dans la Bible, vous savez vous-même qu'on ne doit pas boire ni manger le sang. <rire> donc je ne je mange pas le boudin rouge, mais je m'inquiète pas, vous connaissez le boudin blanc, ça ça je mange. Hein? Le gratin de banane jaune, dombré haricot rouge, le dombré crevette, colombo de poulet, j'aime les dashin, j'aime tous les fruits là-bas, j'aime toute la nourriture de mon pays. En ce qui concerne la culture, j'aime la danse de mon pays, je ne sais pas danser. Danser mon pays, bien que j'aimerais bien. Je pense que je sais danser, mais pas professionnellement, tu vois. Je sais faire quelque chose dessus quand même. Euh, J'aime aussi la façon dont on fait Noël, la façon dont on fête euh, la Pâques. Pâques égale crabe. Euh, comme euh, Noël égale quoi Pas forcément cadeau, il oui, y a des cadeaux, mais ça égale surtout jambon noël <rire> j'aime beaucoup le jambon noël juste pour ça je pourrais jamais devenir végétarienne en ce qui concerne la musique bah, vous le savez hein, j'aime beaucoup le compas même si c'est pas propre à la martinique mais aujourd'hui il y a plein d'artistes martiniquais qui font du compas sinon ça vient de Haïti sinon de mon pays bah, j'aime le zouk le zouk ça vient de là-bas avant euh... avant avant avant avant avant avant j'écoutais du dancehall et euh, je pense que je vais mettre une, un peu de, une petite partie de, de, de zoo chrétien, compas chrétien, d'un sol chrétien si j'en trouve aussi. J'aime aussi la begin aussi begin chrétienne si j'en trouve, je vous mettrai tout ça. Est-ce que j'ai chez moi quelque chose qui me rappelle la Martinique Beaucoup de choses chez moi, donc c'est pour ça que j'ai mis carrément le tissu sur moi là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, j'ai dit, le wax. Aïe, aïe, aïe. <rire> qu'on appelle le madras, il existe en plusieurs en différentes couleurs bah, moi c'est un peu cette couleur que je préfère j'ai une nappe euh, en madras dans ma chambre j'ai aussi un set enfin, qui est plein de trucs on va commencer par ça, parce que ça là les gars bon, elle, ça c'est la martinique maigre, hein? elle est un peu maigre parce que ça c'est un, un, un dessin que mon mari congolais a fait pour moi ensuite il y a Ceci qui me rappelle un peu d'où je viens, ouais, c'est du punch coco. Ensuite, j'ai ça qui est un cadeau qu'on m'a offert euh, lors de mon mariage, une amie. Et si vous zoomez bien là, vous voyez à l'Afrique, à l'intérieur là, il y a la Martinique. Et là, elle est a le tissu malade. Euh, la vidéo a coupé donc si j'ai bougé un peu, c'est pour cela. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'étais très contente de. Faire cette, ce tag. Euh, je vous souhaite de passer une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse tes projets professionnels, personnels. Et tout ce qui va avec. <rire> et euh, bon, moi, va t'affaire autres en belle peau. T'as attends. Euh, je comprends pas. Je comprends. Je <rire> suis plus là ça fait pitié. <rire> je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu fais ça? La voiture est ouf